Et puis finalement, on est ici là avec les, les, les à propos. À propos, vous devez remplir quand même cette partie-là. Description où vous racontez un peu votre vie. Et c'est là à ce moment-là que vous allez maintenant, maintenant vous, allez vous allez faire connaissance avec avec euh, avec euh, Olivier Juprel. Si vous entrez, par exemple, pour la première fois chez Olivier Juprel, il ne faut pas regarder tout ça, Même euh, vous allez directement directement ici, euh, dans à propos. Et puis, vous allez lire ça, là, alors, bienvenue à, sur Stratégie Vidéo, je m'appelle Olivier Juprel et je vous aide à créer de belles vidéos, pas chères et qui rapportent gros, il reprend l'accroche de sa chaîne. Je vous montre ça, bon, après je vais vous expliquer autre chose. Je vous montre quel matériel utiliser, comment réussir vos montages ainsi que des astuces de production pour améliorer vos contenus en un temps record. Je vous montre surtout comment utiliser le marketing vidéo de manière euh, efficace pour augmenter votre visibilité et votre chiffre d'affaires. Vous pourrez ainsi exploiter l'effet de levier de la vidéo en et faire décoller votre business de manière exponentielle. Si ça vous parle, songez à vous abonner parce que je publie de, nouvelles, de nouveaux tutoriels, tutoriels chaque semaine. Rece, recevez ma formation vidéo gratuite explosez vos vidéos sur Youtube en moins de 12 mois même si vous avez peu d'abonnés. Et c'est l'adresse que vous pouvez, bien entendu, euh, copier-coller et entrer pour, pour recevoir la vidéo, pour exposer. vous. Ça, c'est très, très, très important pour les débutants. Comme ça, si vous suivez, bien entendu, toutes les recommandations qui vous dit ici, c'est sûr que vous allez le faire en moins de 12 mois, bien entendu, honnêtement. Ça, c'est très important. Alors, je reviens sur un truc là. Supposons que vous, par exemple, vous avez euh, euh, dans votre description ce même texte, et que vous voulez faire des mots-clés. Alors, là, il y a stratégie vidéo, je considère ça comme un mot-clé très important. Vous choisissez stratégie vidéo. Je m'appelle Olivier Juprel. Lui, il a mis Olivier Juprel parce qu'il est connu. Donc, ça, c'est un mot euh, un mot-clé très important, un tag. Je vous aide à créer de belles vidéos. Alors, là, je peux mettre je vous aide à créer de belles vidéos. Ça, c'est un seul mot-clé. OK Alors, ou euh, vous. Je vous aide à créer euh, des, des vidéos pas chères. Ça, je vous aide à créer de, de belles vidéos, pas chères. Ça, c'est un, un autre mot, parce que il y a euh, un autre truc qui, qui euh, s'ajoute. Euh, je vous aide à créer des vidéos qui rapportent gros. Ça, c'est aussi un autre mot. Je vous montre quel matériel utiliser. Ça, c'est aussi un, euh, un tag etc etc vous voyez vous allez chercher exactement ce que ce qui colle parfaitement à votre euh, à votre niche à vos contenus dans votre contenu dans votre vos contenus à votre objectif à vraiment euh, ce que vous êtes exactement soyez la fleur qui n'attire que des abeilles ok donc il faut vous mettre ça dans la tête et le de l'emboîter une fois pour toutes. Donc, et vous allez faire ça. Et ce que j'ai raté un peu, tout à l'heure au début, c'est que les, les explosés, c'est là-dedans, c'est-à-dire, d'or et déjà, vous pouvez, euh, bien entendu, euh, sélectionner ça, le copier, et puis vous allez tomber sur la vidéo qui ne parle que de ça. C'est pour ça qu'il est très important de, euh, de consulter une chaîne par la, la queue, c'est-à-dire à propos, et là, à ce moment-là, vous pouvez euh, voilà. Euh, maintenant, bon, euh, ça c'est des trucs, C'est si vous avez par exemple euh, euh, quelque chose à lui dire, euh, voilà, vous cliquez là-dessus, euh, et puis vous envoyez euh, votre euh, votre question et bien entendu euh, les formations gratuites, euh, formations gratuites les liens formations gratuites vous, vous appuyez vous êtes sur les formations vidéo gratuites je vais essayer de ok voir là ben c'est les, les voilà c'est ça exactement c'est ça Alors, apprendre maintenant voilà ben il est dans des séminaires etc etc voilà Là, il vient avec euh, ces deux oliviers, et ça, va vous don, vous des, des, de ça va vous donner de l'huile d'olive, ça va donner des olives. Olivier Roland il est un euh, monstre dans le web marketing, très très grand, euh, très célèbre de monde. Okay. Ok. Bon, voilà, donc, vous, vous allez découvrir autre chose, il est sur Facebook, il est, bon, si vous voulez vous abonner ici, pour Instagram, et le site Internet. Bien entendu, là, je suis en train de développer parce que je suis déjà à une heure presque 15, je ne vais pas vous mener jusqu'au bout, mais c'est à, à assez d'informations qui vous intéressent pour que vous sachiez quoi faire. Et puis là, il y a une date, il est de, depuis euh, 2008, avec seulement 152 vidéos Extraordinaire. Extraordinaires, avec 2 423 817 vues, et ce petit drapeau pour votre, euh, pour votre euh, euh, information, euh, vous pouvez, par exemple, si vous avez une chaîne qui vous ennuie trop, que vous n'aimez pas du tout, vous venez ici sur le drapeau, vous ou bien vous bloquez cet utilisateur, ou bien vous signalez euh, l'illustration euh, d'une chaîne, ou bien vous allez signaler la photo de profil, ou bien signaler un comportement inapproprié. Voilà. Voilà. Par exemple, moi je reçois des trucs de, de, de, de, de, de... moi je suis au Maroc, et comme on est dans un pays arabe, il y a des trucs qui nous arrivent de, de, du, du Moyen-Orient, des trucs complètement débiles. Alors j'utilise beaucoup ça, je, je bloque, je bloque, et puis euh, c'est terminé, on n'en parle pas.